Ce moment où tu t'assois pour te maquiller et tu t'aperçois que tu n'as pas mouillé ta beauty blender. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui euh, c'est une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire donc euh, je vais me maquiller tout en papotant avec vous autour du make-up. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce, de ce sujet et j'ai pensé que en vous montrant euh, mon make-up de maman pressée, euh, disant que c'est pas make-up du quotidien, voilà parce que je me maquille pas au quotidien ça ne me dérange pas d'avoir cette tranche euh, au quotidien. Où, voilà, je me suis habituée à me regarder comme ça dans le miroir et puis je m'en fous des regards des autres. Euh, je sais que je ne suis pas cerner mais c'est voilà, ça fait partie de moi, d'un quotidien de maman qui est pressée, qui a tout le temps quelque chose à faire, qui dort pas assez. Donc euh, voilà, c'est moi et euh, j'assume complètement. Euh, je vous rassure, c'est pas une vidéo Halloween. <rire> Mais voilà, je voulais juste vous montrer comment je me maquille au cas où j'ai envie de me maquiller, de me faire un petit peu belle pour, euh, voilà, pour sortir euh, quelque part. C'est pas forcément un dîner romantique ou une euh, soirée ciné avec mon mari. Non, c'est juste un make-up euh, euh, tout simple que je fais euh, rapideuse, on va dire rapidement, pour euh, voilà au quotidien. Sachant que, je vous ai dit, je ne me maquille pas au quotidien. Donc en faisant ça, j'ai envie de papoter avec vous euh, concernant euh, ma vision du make-up, euh, comment ça a évolué euh, depuis les, mes débuts donc j'ai commencé avec le make-up, euh, quand euh, comment ça a évolué etc et j'en suis où aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. Alors déjà pour commencer je dois préciser que mon visage doit être tout le temps propre. Euh, donc euh, voilà il faut savoir que j'ai une routine quotidienne, une routine hebdomadaire. Donc euh, j'aime bien gommer mon visage, enlever les points noirs, les... bien désincrusté, il faut que ça soit clean. Et euh, bien hydraté aussi, parce que pour moi l'hydratation c'est quelque chose de très important. Sachant qu'avant j'avais une peau mixte à grasse, maintenant ça a complètement changé avec l'automne et l'hiver. J'ai l'impression que c'est de plus en plus sec. Et euh, puisque ma peau est sèche, donc j'aime bien hydrater avant de mettre mon make-up, parce que euh, si c'est pas bien hydraté... J'ai l'impression que le make-up ça colle pas quoi, il y, y a un problème. Donc pour commencer, la première des choses c'est euh, le Pro Longwear Concealer. C'est un anti-cerne de chez MAC que j'utilise pour cacher mes cernes ou euh, quelques euh, petites imperfections au niveau euh, de la peau. Euh, par exemple si j'ai des rougeurs ici euh, ou là, donc euh, j'en mets un tout petit peu euh, pour camoufler le... Avoir un, un teint un, un peu uniforme, on va dire, donc ça c'est le Prolonger Concealer de chez MAC et c'est le numéro 1C20. Donc c'est un anti que j'utilise depuis je ne sais combien d'années, euh, mais il est trop trop bien. Je une petite noix comme ceci et je viens l'appliquer. Ensuite, je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender. Donc pour moi, la. Et... Je fais mes cernes, donc je les ai déjà fait une fois, mais là je vais le refaire parce que ma caméra s'est arrêtée, la mémoire était pleine. Donc, juste pour vous montrer comment j'applique mon anti-cerne, donc il me faut impérativement le Beauty Blender. À propos du make-up, donc euh, je me rappelle que quand j'avais commencé, euh, j'avais commencé au lycée, je mettais discrètement un petit peu de, de mascara, de make-up. Pas beaucoup, un petit peu de mascara. Après, au lycée, à la fac, ça a évolué avec un petit peu de fond de teint, etc. Mais euh, je me rappelle quand j'ai commencé YouTube après mon mariage, là, c'était la folie du make-up. On euh, l'envoyait partout. Donc, euh, moi, je on va dire que je suivais la vague. Donc j'achetais tout et n'importe quoi, je testais plein de produits, euh, j'aimais bien me maquiller mais voilà j'achetais beaucoup beaucoup de produits et euh, je ne vous cache pas qu'à un moment donné je me suis remise en question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter autant de produits sachant que je ne suis pas make-up artist, euh, ce n'est pas mon travail euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter autant de produits sachant que le, la plupart du, des produits vont rester ici, vont se périmer comme les rouges à lèvres etc. Est-ce que ça sert à quoi vraiment de, de les collectionner euh, même si je vous avoue que j'aime bien le make-up, j'aime beaucoup me maquiller, mais ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire comme job, etc. Donc je me suis remise en question et j'ai finalement compris que euh, voilà, je, je n'ai pas besoin d'autant de produits pour me faire belle ou me faire plaisir. Donc j'ai essayé de trouver les produits qui qui me vend le plus, qui, qui vont le plus à ma peau, que, que j'aime bien utiliser et les couleurs qui font ressortir, on va dire, la couleur de mes yeux par exemple ou qui, qui me mettent en valeur le plus, donc j'ai, par exemple moi les couleurs, tout, tout ce qui est euh, mauve, rose, etc. au-dessus des yeux, c'est pas vraiment ma tasse de thé, je suis plus... Euh, couleurs chaudes, automnales j'aime bien tout ce qui est marron tout ce qui est noir, gris etc ça c'est vraiment moi, le kaki aussi j'aime bien euh, donc je me suis débarrassée de toutes mes, mes palettes <rire> voilà donc il y a des palettes que j'ai données parce qu'elles étaient déjà entamées d'autres que j'ai vendues parce que je les avais presque jamais touchées je les ai à peine swatchées donc je les ai vendues sur le net et euh, franchement euh, en voyant en voyant mon stock de make-up que j'ai ici à la maison, il euh, n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas comme avant et c'est pas si mal que ça. Franchement, euh, c'est des palettes que j'aime bien, euh, qui me tiennent à cœur, j'ai gardé donc euh, Et ça me ressemble beaucoup, c'est des palettes qui, qui me représentent. Quoi. Donc euh, je les ai gardées et puis finalement, euh, c'est pas si mal que ça. On n'est pas malheureux quand on a moins de make-up. Euh, pareil pour tout ce qui est rouge à lèvres, donc les gloss par exemple c'est pas ma tasse de thé, donc aucun gloss chez moi, que des rouges à lèvres mat j'aime pas le, les rouges à lèvres qui, qui, qui brillent, métalliques etc euh, voilà tout ce qui est mascara, j'aime bien euh, donc j'essaie de, de tester pas, pas mal de marques, parce que j'aime bien avoir des, des mascaras qui montent bien les cils, surtout que euh, je, je ne mets pas de faux cils au quotidien c'est pas, pas mon truc euh, je suis restée stagnée un peu sur le make-up mat Je suis pas très highlighter non plus Donc si je ne suis pas la vague pas si c'est pas si mauvais que ça euh, Et puis quoi d'autre Il euh, y a des produits que j'utilise depuis un, un sacré bout de temps C'est à dire comme le mon fond de teint, le MAC J'y je, je, tiens énormément Donc voilà, ça c'est mon fond de teint Même si je teste d'autres fonds de teint comme le nouveau de chez Benefit euh, ou encore le... Euh, qu'est-ce que j'ai ici Ici j'ai Makeup Forever aussi, ça m'arrive aussi d'en mettre mais euh, voilà, je suis plus à l'aise avec le MAC je trouve que sa couvrance est nickel j'ai essayé d'avoir une couvrance moyenne en été, euh, ça va mais j'aime bien le MAC et euh, du coup ça ne me dérange pas d'utiliser un produit pendant plusieurs années puisque ça me va et voilà, c'est ça me convient parfaitement, j'ai pas envie de le changer, pas besoin de faire comme tout le monde. Allez, tout le monde va vers le Huda Beauty, allez, moi aussi je vais faire, je vais faire comme tout le monde, donc euh, non, pas du tout. Euh, euh, par exemple, j'aime bien aussi les produits. Euh, comme euh, par exemple celui-là c'est de Body Shop qui ne coûte pas forcément cher c'est un on va dire blush bronzer et highlighter en même temps et donc ça me fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de place dans ma trousse de make-up quand je pars en voyage donc euh, pour moi ça c'est nickel c'est un très bon produit même si ça coûte pas cher je privilégie plus les produits de qualité concernant le make-up et voilà, maintenant j'ai fini par comprendre que le plus important c'est d'avoir une peau qui est assez propre, euh, assez hydratée. Et euh, pour le reste, pour le make-up, voilà, c'est à nous de voir comment on voudrait se maquiller. Donc euh, moi j'aime bien avoir un make-up rapide, qui ne prend pas beaucoup de temps. Euh... Parce que je n'ai pas beaucoup de temps justement pour ça. Je préfère mettre plus de temps sur le fait que je nettoie mon visage. Maintenant que j'ai mis, mis mon anti-cerne, je viens fixer mon anti-cerne avec une poudre comme ceci. C'est la, la Banana Powder qui vient de chez Ben Nye. Donc j'ai acheté deux grands flacons et ça dure comme pas possible. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations du site sur lequel j'ai acheté... Cette poudre là, donc j'ai essayé d'autres poudres, mais ça n'allait pas du tout. Donc je pense que c'est la meilleure pour moi. Donc, moi je viens utiliser ce gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills pour mes sourcils. Donc, je les dessine pas, j'ai pas le temps, comme je vous ai dit, maman pressée. Donc, je vais juste venir, sachant que j'ai des gros sourcils, donc je vais juste venir les brosser de cette manière. Histoire de leur donner une petite forme. Et puis le gel à l'intérieur va combler légèrement les petits vides. Voilà, comme ça. Et franchement, ça me convient parfaitement. Je ne sais pas d'avoir un make-up parfait. C'est un make-up, voilà, juste histoire d'être un peu plus présentable, on va dire. Voilà, sans plus. Maintenant, pour mes yeux, les filles, je n'utilise plus les eyeliner Enfin, ça m'arrive de les utiliser, oui mais quand je fais un make-up total avec fond de teint, etc., oui, je mets un, un, un eyeliner noir de cette manière, je dessine avec ça. Mais euh, voilà, comme je vous ai dit, quand c'est un make-up de maman pressée, euh, je ne mets plus ça parce que j'ai l'impression que ça, ça me durcit un petit peu le regard euh, par rapport à mon teint, etc. Donc ce que j'essaie de faire, euh, je prends une palette. Voilà, par exemple, là, c'est l'une de mes palettes préférées. C'est la 4 Von D Shade and Light. J'adore cette palette, les couleurs c'est tout à fait moi, ça me ressemble énormément Donc je choisis une couleur, par exemple le, le brun, le marron qui est là Ou celui-ci par exemple euh, J'aime beaucoup ça aussi Donc ce que je fais, je prends un petit pinceau Par exemple celui-ci, tu vois Vous voyez un pinceau à angle comme cela Ou encore celui-là c'est de chez Zoeva. Ou bon, encore j'ai celui-là aussi de chez Max, c'est presque la même chose. Donc celui de chez Max c'est le numéro 263. Euh, celui de chez Zoeva, c'est le 317. Voilà. Et je dessine mon eyeliner avec ça. Donc quand j'utilise une, pa une palette qui est assez pigmentée et je sais que le fard tient toute la journée. Super. Donc je ne mets rien du tout avec. Par contre. Comme je vous ai dit, si j'utilise une palette qui est assez pigmentée euh, et dont les, les fards tiennent toute la journée, ça c'est super. Donc euh, j'applique juste un eyeliner, un liner, euh, à l'aide de ces pinceaux-là. Donc je choisis, je, sois, je choisis ma couleur de fard et je trace avec. Sinon, si je vois que je vais utiliser une palette dont les couleurs ne sont pas assez pigmentées ou qui ne tiennent pas toute la journée... Euh, donc j'utilise cette petite base de chez MAC qui s'appelle le Mixing Medium Donc euh, c'est une base de mélange, je mélange mon petit, euh, voilà, le fard avec cette base Et j'applique comme un eyeliner Et croyez-moi ça tient super bien toute la journée euh, Là comme je vais utiliser une palette qui est assez pigmentée Donc je ne vais pas avoir recours à ce produit-là Là je viens appliquer mon eyeliner de cette manière Et ce qui est bien avec euh, quand vous utilisez un, un shadow, tu vois, vous voyez euh, une, une, euh, un fard à paupières quand vous l'utilisez autant que qu eyeliner de cette manière, euh, vous n'avez pas vraiment besoin d'être précis et du coup ça vous fait gagner un temps fou. Donc vous l'appliquez uniquement pour, euh, voilà, pour bien ressortir la couleur de ses yeux, pour définir le regard sans plus. Donc pas besoin d'être. Très précis comme en utilisant un eyeliner. Et ça, franchement, j'aime beaucoup et ça tient toute la journée. Donc voilà, je l'ai fait en quelques secondes. Voilà, c'est fait, ça a défini mon regard. Et puis j'ai l'air un peu plus présentable, on va dire. Donc maintenant, les filles, je vais utiliser un mascara. Donc pour les mascaras, vous avez le choix. Moi, personnellement, j'aime bien investir dans les mascaras parce que j'en ai testé pas mal de marques. Et euh, j'ai été vraiment satisfaite que ce soit pour euh, des marques de luxe ou des marques euh, un peu moins chères. Donc euh, comme là, par exemple, si vous avez un petit budget, vous pouvez opter pour le Lash Sensational de chez Maybelline. Il est topissime. Sinon, récemment, franchement, je suis sous le charme euh, de celui de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Oui, Bad Girl Bang de chez euh, Benefit. Il est topissime. Vous avez l'impression d'avoir des fossiles. Mais voilà, comme j'ai pas le temps déjà pour mettre des fossiles, et puis je ne suis pas très fossile non plus, je les mets très très rarement. Quand c'est vraiment une occasion très très spéciale, un mariage par exemple, j'en mets. Mais sinon, j'aime bien un mascara comme ça pour définir mon regard. Voilà! Alors, il euh, y a une question qui revient souvent à propos euh, des ablutions et de la prière, comment je fais pour me maquiller et faire les ablutions en même temps, est-ce que j'enlève et je me remaquille au cours de la journée, etc. Donc comme je vous ai dit les filles, je ne me maquille pas au quotidien, en fait, c'est vraiment très rare. Même si j'ai un rendez-vous important, j'en ai rien à cirer, j'y vais sans mon make-up, euh, voilà, parce que c'est un rendez-vous qui va durer une heure, après je vais rentrer chez moi et je vais faire mes ablutions pour faire ma prière, donc ça sert à rien de me maquiller. Je vous ai dit, j'en je, je, ai rien à cirer des, de ce que les gens peuvent penser. Voilà, et parfois ça m'arrive aussi de sortir un week-end, le week-end euh, Donc je me maquille, parce que de toute façon quand je sors dehors Je ne peux pas m'arrêter dans la rue pour faire ma prière Donc je, je me maquille, après en rentrant à la maison en fin de journée J'enlève je, mon maquillage et je rattrape mes prières Voilà, c'est pas évident, c'est clair Mais c'est comme ça euh, Je me maquille pas tout simplement pour pouvoir euh, pour pouvoir faire mes prières il <rire> n'y a, a pas 10 000 solutions, il n'y a pas un make-up waterproof et qui, fait, qui laisse passer l'eau pour faire les ablutions. Tout ça c'est mensonge, moi j'y crois pas trop. Alors maintenant pour le blush, comme je vous ai dit, on va opter pour ce blush là de chez The Body Shop. Je sais, 100% vegan et ce n'est pas testé sur des animaux. Ça s'appelle Vague de Lumière. Celui-là, j'adore parce que vous voyez, les, vous voyez les couleurs. Donc, il y a du rose, il y a un peu de, de bronze et, euh, et ça fait aussi highlighter. Donc, pas de folie avec euh, le highlighter. Moi, franchement, ça ne me dérange pas de sortir comme ça. Donc, ce que je vais faire, je ne trouve pas... Ah, elle est là. Parce que mes filles s'amusent avec mes pinceaux. Et je viens l'appliquer de cette manière. Voilà, hop je mets ça de côté juste pour donner un petit peu de chaleur au visage. Voilà, sans plus. Pour définir un peu côté nez ou un peu le visage, euh, j'utilise le houla de chez Benefit, celui-là, moi j'adore. je vais faire ça. Hop Bon le pinceau là c'est le deluxe, euh, plutôt c'est le 105 de chez Zoeva. Voilà. Et je viens définir comme ça, grossièrement on va dire. Il a rien de précis, je ne veux pas que ça soit parfait ou précis, je n'ai pas le temps. C'est tout, tout ce qui reste c'est de faire les lèvres. C'est mon make-up, tout simple. Pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser le Velvet Teddy de chez MAC. Et euh, je crois que c'est le rouge à lèvres que j'utilise le plus parce que euh, j'en ai eu pas mal. Chaque fois je rachète que le Velvet Teddy et vous voyez euh, il en est à combien donc j'adore, pour le reste je suis plutôt real on va dire, j'aime bien le snob aussi, euh, j'aime bien tout ce qui est, allez on va dire nude, rosé un tout petit peu, voilà. Donc comment je l'applique Très simple, Vous voyez, comme si je tapotais avec. Donc voilà, c'est mon make-up euh, rapidos on va dire. Voilà, c'est tout. Euh, J'aime pas en faire trop au quotidien. Enfin, c'est rare, même au quotidien, c'est rare. Donc on va dire c'est une ou deux fois par semaine au maximum. Voilà, c'est tout ce que je mets. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, et à très bientôt. Bye bye.